Tutoriel pour expliquer comment dicter du texte plutôt que d'utiliser le clavier. Pour ceci, il faut d'abord contrôler que la langue soit installée dans le système. Allez dans les paramètres de langue. Dans les paramètres de langue, contrôlez les langues qui sont installées. Voici ici le français, l'anglais, l'allemand, l'italien. Attention, petite parenthèse pour les personnes qui habitent en Suisse. Le français suisse n'est pas une langue je dois absolument installer le Français France en plus du Français Suisse. Je vais juste vous montrer pourquoi, si je cherche Français Suisse, vous voyez qu'ici il n'y a pas la petite icône alors qu'ici elle est le petit micro qui explique qu'il y a la dictée vocale. Donc il faut vraiment que le Français France soit installé et dans les options, on doit faire attention que dans le français France, il y ait le clavier suisse qui soit installé. Si c'est le clavier français, vous ajoutez un clavier et vous mettez le français suisse. Fin de la parenthèse pour les personnes qui ont des claviers autres que le français France. Donc, je choisis le français France. Si je vais dans les voix ici, la langue de la voix utilisée est celle qui est disponible ici. Je peux aussi changer la voix dictée. Quand c'est fait, je peux ouvrir... Un fichier de traitement de texte dans lequel je vais dicter du texte. Et pour que vous voyez la commande que je vais utiliser, je vous montre sur le clavier. Pour activer la dictée vocale, je vais peser sur la touche qui est la fenêtre et simultanément sur la touche H. Je vais dans mon champ texte. Utilisation de la dictée vocale.